Dans quel secteur va intervenir le psychologue Les secteurs de la recherche scientifique, psychopathologie, les neurosciences, les sciences cognitives, les sciences sociales, la criminologie, l'éducation et le travail. Le secteur de la santé la fonction publique hospitalière avec les centres médico-psychologiques ou les différents services hospitaliers, les services de santé au travail évidemment et l'activité libérale, la fonction publique territoriale avec les PNI, l'ASE, l'éducation nationale avec le secteur public et le secteur privé, le secteur de la justice, le pénitentiaire, PJJ ou l'aide à la déradicalisation, le secteur social, centres sociaux, et tout ce qui est association d'insertion. Et le secteur du travail avec le domaine du recrutement, les ressources humaines, les interventions, tout ce qui est audit et conseil en entreprise, et le domaine de la formation. <muches>